Une solidarité euh, de Lyon. Je précise que c'est un rassemblement qui est autre, autorisé par euh, les services de la préfecture, ce qui n'a pas été euh, le cas de tous les rassemblements en France, malheureusement. Euh, plusieurs euh, ont été interdits par le ministère de l'Intérieur, euh, ce qui est totalement inadmissible puisque c'est une volonté euh, délibérée d'étouffer euh, toute expression de la solidarité avec le peuple palestinien. En tout cas, euh, nous à Auxerre, heureusement, euh, on est euh, autorisé euh, à se réunir. Donc, euh, on a demandé une audience euh, auprès euh, du préfet. On va être reçu, donc, une délégation de la FPS euh, composée de Yves Catchatrian, Hélène Perret et moi-même. On va être reçu euh, à euh, 18h45 par euh, la directrice de cabinet euh, du préfet pour pouvoir. Euh, lui faire état euh, de ce qu'on dénonce, de nos revendications, afin qu'il puisse le faire remonter euh, aux autorités euh, françaises. Donc, on est rassemblés aujourd'hui pour dénoncer et réclamer la cessation immédiate de l'agression israélienne contre Gaza, contre la Cisjordanie, contre Jérusalem donc contre tous les Palestiniens. Il faut protéger le peuple palestinien et la France doit faire respecter le droit international. L'agression israélienne contre la population palestinienne de Gaza est d'une violence inouïe. D'ailleurs, le comité international de la Croix-Rouge évoque une intensité jamais vue, rien que dans la journée de dimanche ce sont 42 personnes qui ont été tuées en une seule journée euh, et euh, les bombardements se sont poursuivis toute la nuit. Depuis le 10 mai, plus de 200 Palestiniens ont été assassinés, dont plus de 60 enfants et il y a plus de 1500 blessés. Et tous les témoignages concordent, les bombes sont d'une puissance inégalée et les bombardements n'épargne euh, aucun secteur de la bande de Gaza. Dès le début, ce sont les plus grands immeubles d'habitation de la ville qui ont été détruits. Les infrastructures, les routes sont systématiquement euh, visées, particulièrement autour des hôpitaux, pour rendre leur accès impossible. Des centres de santé, des centres culturels ont été volontairement euh, visés. L'immeuble des médias internationaux, dont l'agence américaine Associated Press, a été ciblé et détruit. La population terrorisée n'a aucun endroit pour s'abriter. Des habitants sont allés se réfugier dans les écoles de l'Uneroy euh, dans une promiscuité totale alors que l'épidémie euh, de Covid-19 fait rage. Déjà éprouvée par 14 ans de blocus et trois autres agressions militaires, la population palestinienne de Gaza n'en peut plus et les enfants sont particulièrement traumatisés c'est une génération sacrifiée entièrement rien, absolument rien ne peut justifier ces crimes de guerre qui visent à terroriser toute une population et à lui rendre durablement la vie impossible les roquettes tirées depuis la bande de Gaza qui sont uniquement l'expression d'une division palestinienne sciemment et volontairement créée et entretenue par Israël sont des engins artisanaux, la réponse d'Israël elle est volontairement disproportionnée, on n'est pas sur un conflit à égalité, elle vise à tuer, à blesser, à laisser des champs de ruines et à prolonger dans la misère, dans une surenchère ignoble et criminelle. Toutes les initiatives pacifiques de la société civile de Gaza, et notamment les marches du retour hein, de 2018 et 2019, ont été euh, noyées dans le sang, violemment réprimées. Cette population palestinienne de la bande de Gaza profondément inventive et humaine euh, malgré euh, ce qu'elle subit, l'État d'Israël a choisi de la déshumaniser. Alors que le blocus qui dure depuis maintenant 14 ans constitue déjà une punition collective contraire au droit international, il déchaîne contre cette population pour la quatrième fois depuis le début du blocus, une attaque qui vise à la terroriser et à la plonger encore un peu plus dans la misère. Face à ces crimes d'une ampleur inégalée, les déclarations de la France sont révoltantes. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères prend... A condamné les envois de roquettes par les groupes armés de la Banque de Gaza n'a pas eu un seul mot pour condamner cette nouvelle agression israélienne contre la population palestinienne de Gaza. Quant aux déclarations du président de la République, elles sont absolument scandaleuses. Dans un communiqué publié le 14 mai, il a rappelé son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël et à son droit à se défendre dans le respect du droit international. En fait, dans le vocabulaire israélien, le droit à se défendre a une signification très claire, c'est un permis de tuer euh, et quant au respect du droit international euh, euh, par Israël on sait ce qu'il en est. Cette attitude, cette déclaration seront des tâches indélébiles sur le Président de la République qui seront ainsi complices des crimes de guerre, une fois de plus commis par Israël contre la population palestinienne de la bande de Gaza. Le Président de la République doit de toute urgence rectifier sa position. La France doit condamner sans plus attendre les bombardements israéliens et affirmer avec la plus grande fermeté que la population palestinienne doit être protégée, que ce soit... A Gaza à Jérusalem euh, et dans le reste de la Cisjordanie et aussi en Israël même, euh, puisque vous savez qu'il euh, y a des Palestiniens qu'on appelle les Palestiniens de 48 euh, qui euh, vivent dans l'État d'Israël et qui subissent un véritable apartheid. La France doit reconnaître l'État de Palestine comme l'ont fait l'Assemblée nationale et le Sénat euh, en 2014. Des sanctions doivent être prises contre Israël tant que cet État commet ses crimes de guerre et continue à bafouer le droit international. La colonisation doit s'arrêter euh, et les colonies euh, doivent être démantelées. Le blocus de Gaza, de Gaza pardon, doit être levé. Le droit au retour des réfugiés doit être réaffirmé et effectif. Et l'état de Palestine, dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, doit devenir réalité. La France doit l'affirmer. Вальси 1 2 Et ben en fait Laquelle paris dit Non, Paris-Sixi ça. C'est pas C'est pas Les milliers d'hommes et de femmes expriment leur soutien au peuple palestinien, victime de la barbarie de certains dirigeants israéliens, sans aucune ré répression policière, sauf en France. Darmanin, le ministre incendiaire, a donné l'ordre d'interdire la manifestation parisienne sous prétexte d'éviter les actes et slogans antisémites dans Paris. Wouhou Se basant sur une manifestation déjà interdite en 2014 et oubliant volontairement que c'est à l'État de nous permettre d'exercer notre droit de manifester et d'empêcher la survenance d'actes aussi antisémites. Ce sont toujours les mêmes pratiques désormais gazage, matraquage, usage des canons à eau. Tout est fait pour empêcher l'expression de l'indignation face aux agressions meurtrières du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou contre les Palestiniens. Honte au gouvernement français qui s'attaque au droit fondamental de manifester et qui, dans sa logique de séparatisme, veut à tout prix amalgamer soutien au peuple palestinien et antisémitisme. Tout comme les députés en marche ont voté pour amalgamer antisémitisme et antisionisme pour faire taire toute opposition à leur politique. En effet, les autorités françaises semblent opérer un dangereux changement de politique étrangère au Proche-Orient. C'est toujours aux opprimés qu'on lance des appels au calme, comme l'a fait Macron. On ne supporte pas leur résistance. Il ne faudrait surtout pas troubler l'ordre établi, bien qu'il soit foncièrement injuste. Les oppresseurs peuvent agir comme ils le veulent. On trouvera toujours de bonnes raisons pour justifier leur violence. Parce que nous ne pouvons pas détourner les yeux et nous taire face aux événements qui se déroulent en Palestine. Parce que les humiliations, la colonisation et la guerre doivent cesser. Pour la paix et la reconnaissance d'un État palestinien, fidèle à sa tradition internationaliste et anticolonialiste, la CGT réaffirme son soutien indéfectible au peuple palestinien et à tous ceux qui luttent pour leur liberté et leur dignité. Bravo Peuples. Et le MRAP, depuis des dizaines d'années, fait de la du soutien aux Palestiniens le cœur, on va dire, de, de sa solidarité avec les peuples colonisés. C'est vraiment, euh, il y a quelques années, il avait été euh, à la pointe et avait euh, contribué à l'organisation de l'opération bateau pour Gaza. C'était il y a quelques temps, oui. Donc, euh, c'est une association qui, effectivement, euh, dans la droite de ligne de ce qu'il a dit, ce qui a été dit a a auparavant, euh, euh, fait le maximum de ce qu'elle peut pour, pour, euh, pour, pour soutenir le peuple palestinien et pour, euh, et pour dénoncer la, la, la politique répressive d'Israël. En tant que mouvement antiraciste, effectivement ça a été bien dit avant par la copine de la CGT, évidemment on ne peut que s'insurger contre le fait qu'on assimile euh, l'antisémitisme avec le soutien à la Palestine qu'on puisse assimiler l'antisémitisme avec l'antisionisme il s'agit de deux choses complètement différentes bien évidemment les manifestants ne sont pas antisémites. Bien évidemment, les Palestiniens ne sont pas antisémites. Et eux-mêmes nous, nous demandent de, de faire très très attention, parce que c'est pas leur rendre service que d eff effectivement de, de, de montrer un, un, un, anti, un antisémitisme. C'est vraiment euh, complètement contraire à leur intérêt. Donc il y a, il y a une... Il y a effectivement euh, on entretien, il y a un Namagam qui est, qui est entretenu mais quotidiennement sur nos Chaîne télévision entre l'antisémitisme et l'antisémitisme. Ça, c'est complètement. Euh, voilà. Je dirais également par rapport à la manifestation de dimanche, de samedi, pardon, la manifestation qui est interdite, et quand même les manifestants qui portaient le, le même kefier qu'Anna, certains ont eu des amendes pour simplement porter, porter, avoir porté le kefier que porte Anna aujourd'hui. On n'a jamais, on n'a jamais vu ça. Et de mon point de vue, à moi, c'est pas seulement parce qu'il s'agit de la question du soutien au peuple palestinien, ce que Darmanin et le gouvernement voulaient stigmatiser, c'était le fait que c'était les jeunes des cités populaires, du 93 et d'ailleurs, qui allaient venir manifester. Donc en fait, l'interdiction des manifestations, c'était surtout dirigé contre les jeunes des quartiers populaires. Je crois qu'il faut avoir ça en tête. Je, la, la copine de la CGT l'a dit, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et ça, c'est complètement insupportable. Parce que ça laisse des traces et ça laisse des marques dans la tête de ces jeunes c'est évident, donc là on a posé effectivement, le gouvernement a posé notre gouvernement, un acte extrêmement grave, et effectivement ce soir ici à Auxerre, c'est la plus belle réponse qu'on peut lui faire c'est qu'il y a beaucoup de monde, c'est qu'on est tous les uns et les autres différents on est, euh, voilà, que ça se passe extrêmement bien, et à Paris, soyons-en sûrs, les manifestations vont aussi être nombreuses, et parce qu'on est conscient de l'enjeu pour les palestiniens elles se passeront aussi extrêmement bien, comme les manifestants samedi, se sont comportés de, de manière excessivement correcte. Ils attendaient le dérapage. On sentait bien qu'ils avaient envie que ça dérape. Ça n'a pas dérapé. Parce que les gens qui soutiennent les Palestiniens sont responsables. Ils savent très bien de quelle manière on peut leur rendre service et de quelle manière effectivement, au, au contraire, on, donne des, on peut donner des, des arguments à ceux qui soutiennent Israël. Donc voilà, c'est une belle soirée. Euh, ça nous fait chaud au cœur. Et, Mes chers amis, je vous apporte le salut fraternel de la libre pensée de Lyon une vieille association laïque, républicaine, pacifiste et sociale. Voilà. Alors, qui évidemment apporte son soutien au peuple palestinien. Comme si cela ne suffisait pas aux extrémistes des gouvernements israéliens successifs de contraindre des millions de Palestiniens à vivre dans une petite bande de Gaza avec peu de moyens sanitaires, peu de moyens économiques. Comme si ça ne suffisait pas à des extrémistes israéliens de coloniser sauvagement et illégalement des territoires palestiniens. Il a fallu qu'en plus, dans certaines villes, des palestiniens qui vivaient dans des appartements comme à Jérusalem depuis la création d'Israël en 1948 soient euh, chassés de leurs habitations par des extrémistes euh, israéliens. Mais il faut dire que des arabes euh, Isra des, des euh, israéliens et des juifs d'Israël ont aidé parfois ces palestiniens à garder leurs habitations. Et ça, c'est remarquable. Comme quoi, tout, tout le monde n'est pas extrémiste non plus euh, là-bas. Alors, on voit l'enchaînement le, de, de violence avec les bombardements qui euh, saccagent des populations civiles et leurs habitations euh, lorsqu'ils en avaient encore. Et ça, c'est une catastrophe. Euh, J'en veux d'ailleurs à notre gouvernement d'être sur la d'être sur la deuxième ou la troisième marche du podium en vente d'armes podianais. Vente d'armes chaque année. C'est Ceci, il faut savoir le dénoncer, parfois. Alors, bon, je ne suis pas Martin Luther King, je suis quand même parfois rêveur, optimiste, et puis il faut savoir revendiquer, et moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, euh, parce que la laïcité peut être le centre de, de la question et de la solution euh, dans ces pays-là, et je rêve d'un seul et même état, d'une république laïque et démocratique de Palestine, où vivraient côte à côte les Israéliens, les Palestiniens avec la liberté de conscience la liberté de croyance ou de non-croyance voilà, et ça, ça ferait du bien euh, dans ces pays-là, même si pour l'instant, ça semble peut-être euh, utopiste et voilà, donc euh, j'en profite également pour vous inviter tous et toutes, parce qu'on a l'air d'être dans la même famille euh, humaniste au Rassemblement de la Libre Pensée qui se déroulera samedi euh, 22 mai, c'est le le prochain samedi, donc, à 15h sur l'esplanade du Silex, qu'on appelle aussi esplanade Jean-Baptiste Clément. Ce sera pour commémorer le 150e anniversaire de la Commune de Paris qui fut le premier gouvernement ouvrier de l'histoire, un gouvernement élu pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, et qui s'est fait massacrer du 21 au 28 mai 1871 dans ce qu'on a appelé la semaine sanglante et où on a relevé 30 000 cadavres d'hommes de, de femmes et d'enfants sur le pavé parisien. Voilà. Vous serez tous les bienvenus pour prendre la parole. nos amis israéliens et palestiniens, nous alertent sur la gravité de la situation au Proche-Orient. En effet, samedi, il est 19h à Gaza, les 73 ans de Nakba, les massacres israéliens se poursuivent. Sixième jour de l'agression israélienne contre la bande de Gaza, bilan provisoire de ce samedi 15 mai à 19h. 140 Palestiniens assassinés, dont 40 enfants, 23 femmes, 10 personnes âgées, jusqu'à présent familles palestiniennes entières massacrées. 120 blessés parmi eux, 190 enfants, 70 femmes, 9 journalistes et 3 ambulanciers. Plus de 1300 raids en 6 jours. C'est horrible et ça continue. 63, 73 ans après la NABGA, les massacres israéliens contre le peuple palestinien se poursuivent en toute impunité. Et devant le silence complice de ce monde officiel, Destruction massive partout dans la bande de Gaza. La terreur est absolue. Infrastructure civile, civile visées et endommagées. Le port de Gaza visé. 10 grands immeubles détruits totalement. 200 maisons détruites. 60 bâtiments publics détruits. 27 écoles endommagées. 3 universités touchées. 18 usines détruites. Ah. 5 municipalités visées, 8 stations électriques endommagées, 10 cliniques et centres médicaux visés, 27 agences de presse détruites, 5 banques détruites, 25 associations bombardées, 3 marchés publics visés, 100 voitures détruites, 50 magasins détruits, 16 routes endommagées, 3 cimetières visés, 12 coopératives agricoles touchées, 10 terrains agricoles endommagés, 3 stades visés, 10 mosquées touchées. Onze puits d'eau détruits, fermeture totale de tous les passages, fermeture de l'espace de pêche par ordre militaire israélien. Population horrifiée, famille terrorisée, mais population résistante. Après la colonisation accélérée de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie, qui privent les Palestiniens de leur droit à un État indépendant et viable, les ratonnades et les manifestations de haine déclenchées par l'extrême droite israélienne sur l'esplanade des mosquées, l'intrusion de la police israélienne dans la mosquée d'Al-Khwasa, Plusieurs villes israéliennes sont en train de s'embraser, des lynchages s'y produisent contre des citoyens arabes ou juifs. Tel est le résultat de la politique belliciste et criminelle du gouvernement de Monsieur Netanyahu, poursuivi devant les tribunaux de son pays pour des actes de corruption et contre lesquels des manifestations sont régulièrement organisées demandant son départ. Prenant pour prétexte des tirs de roquettes sur des villes israéliennes, c'est pourtant ce gouvernement qui déclenche des raids criminels sur Gaza, faisant des dizaines de victimes parmi la population civile, notamment de nombreux enfants. C'est aussi lui qui menace de déclencher une opération terrestre contre Gaza, au risque de, proposer, de, de provoquer un nouvel embrasement de toute la région et de rendre plus incertain encore toute perspective de paix. Nous sommes stupéfaits de l'attitude du président de la République et du gouvernement français qui ont choisi de s'aligner sur la politique du président des États-Unis, lequel se pose à toute intervention du Conseil de sécurité et des Nations Unies. C'est dans un soutien à la politique des dirigeants israéliens qui ne cessent de bafouer le droit international que M. Macron engage ainsi notre pays. Plus grave encore, en interdisant dans l'ensemble du pays toute initiative, a priori sauf à Hausser, en faveur d'une paix juste entre palestiniens et israéliens, le gouvernement crée les conditions de tensions communautaires, de violences et de provocations racistes. Il doit au contraire faire respecter la liberté d'expression et de manifestation des partisans de la paix. Il faut mettre un terme à l'escalade meurtrière en cours. La France doit s'exprimer clairement en faveur du droit, de la justice, la colonisation de, de, de, de Jérusalem-Est, et de la Cisjordanie, doit immédiatement prendre fin. Les prisonniers politiques palestiniens doivent être libérés, à commencer par Marwan Barghouti. Les palestiniens doivent disposer de leur état dans les frontières de 1967 et pouvoir vivre libre aux côtés Bien, de l'État merci, merci à tous. Vraiment, euh, c'est formidable d'avoir réussi ce rassemblement. On n'y croyait pas trop ce matin, notamment avec la météo. Mais encore une fois, je vous remercie de vous être déplacé. Alors en ce moment, une délégation de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, est reçue par la directrice de cabinet du préfet. Bon, on va les laisser, on n'a pas le choix de toute façon. Mais euh, ce que je voudrais dire également, et il y a un tract à cet effet, qui reprend l'argumentation qui a été développée par tout le monde ce soir, d'ailleurs, c'est qu'il faut renforcer votre soutien au peuple palestinien, et la meilleure façon de le faire dans ce département, comme ailleurs dans le pays, c'est de rejoindre l'association France-Palestine Solidarité. Donc vous pouvez adhérer sur le tract que nous distribuons. Il y a un bulletin d'adhésion, une adresse à laquelle vous pouvez envoyer votre engagement, votre adhésion. On vous répondra immédiatement. Donc merci encore d'être venu. Merci encore Merci. Merci on fait, on